Dans les vidéos précédentes, nous avons vu la boucle d'événements, nous avons vu les tâches qui nous permettent d'interagir avec la boucle d'événements. Maintenant, nous allons voir le, le, le restant du contenu de la librairie asyncio. Donc, outre les boucles d'événements, je vous avais déjà dit que nous avons euh, comme contenu un certain nombre d'utilitaires de synchronisation, sur lesquels je vais dire quelques mots, on verra quelques exemples. Il y a également des fonctionnalités pour interagir avec les processus, typiquement la possibilité de lancer des programmes, euh, écrire ou lire sur les canaux d'entrée-sortie des programmes qu'on a créés. Et il y a également des classes abstraites euh, qui, qui s'adressent principalement à tout ce qui peut être euh, protocole réseau. Donc on va, on va balayer ça rapidement. Donc je vais utiliser le même euh, ensemble d'utilitaires qu'on avait déjà vu la fois passée et je vais vous montrer quelques exemples qui utilisent. Une queue. Donc une queue c'est un, un design pattern très répandu, il y en a exactement le même paradigme dans les librairies qui se préoccupent de threading. Alors je vous montre rapidement la documentation. Une queue c'est un objet qui a une certaine taille, donc vous avez un nombre fini de slots, et dans ces slots vous pouvez lire et écrire. De manière asynchrone, donc euh, la logique, c'est que vous pouvez écrire tant qu'il y a de la place. Et puis une fois que l'ensemble le, le, des slots est, est rempli, bah, la prochaine fois que quelqu'un essaie d'écrire, ça va attendre. Ça ne va pas bloquer dans le sens où on fait de la programmation asynchrone, mais ça va attendre qu'une place se libère. Il faut donc que quelqu'un fasse un, une lecture. Et une fois que cette lecture sera faite, bah, il y a une place de libre. Donc c'est un, un système qui nous permet de faire de la synchronisation. Donc, je vais vous montrer deux petits exemples d'utilisation de, de la queue. Alors, pour commencer, on va faire le scénario habituel de consommateur et écrivain. Donc, je crée une queue de taille 1, simplement. Et je vais faire une coroutine qui est un producteur qui, toutes les secondes, va écrire dans la queue. Alors, pour faire ça, simplement, je fais un await queue.put. Donc, je vous ai bien expliqué que put était une coroutine, donc il vaut bien que je fasse un await. Et puis on verra euh, le message s'incrémenter au fur et à mesure. Donc j'évalue ma coroutine. Je fais une deuxième coroutine qui, elle, va de la même façon faire une boucle sans fin et qui attend, euh, qui attend en lecture quelque chose dans la queue. Si bien que euh, chaque fois que l'écrivain va écrire, eh bien, le consommateur va immédiatement écrire ce qui est, ce qui est consommé. Donc ici j'utilise de manière assez euh, rudimentaire la queue. Et euh, le point important est de, de se souvenir que le consommateur n'a aucune idée du tempo et qu'il il se synchronise sur le producteur. Là, j'ai choisi d'écrire toutes les secondes, mais si j'écrivais le même code avec une durée random entre les, les événements, ce serait exactement la même chose. Le point qu'on veut illustrer ici, c'est que je peux synchroniser des choses qui sont déclenchées dans un producteur, voir exactement le même événement, à peu près le même, le même, le même moment, du côté de l'autre coroutine. Donc maintenant, pour faire tourner mon scénario, je vais tout simplement ajouter mes deux coroutines dans la, la queue, comme on l'a vu tout à l'heure. Et euh, pour exécuter le scénario, bon, je vais mettre mon, mon timer à 0 et ensuite je vais tout simplement faire un run forever. Et donc vous voyez que, bah, tout simplement, euh, comme on s'y attend, le producteur est complètement synchrone avec le, le consommateur, tout l'inverse. Dans un deuxième scénario, je vais vous montrer comment je peux également utiliser une queue pour limiter le parallélisme. Donc l'idée, ce serait typiquement, vous avez un très grand nombre d'URL à aller chercher, mais vous ne voulez pas aller les chercher toutes les 10 000 en même temps, parce que ce n'est pas possible sur votre environnement. Vous voulez vous dire, je me donne une fenêtre d'une centaine, je vais en faire ça en parallèle. Et dès qu'une de ces requêtes sera terminée, bah je l'enlève, je mets une autre requête jusqu'à épuisement des, des 100 000. Donc c'est typiquement le genre de choses qu'on peut faire très facilement avec une queue également. Donc je me redémarre ma queue pour qu'elle soit bien propre. Je me crée, dans mon exemple, une fenêtre de tir avec quatre emplacements. Et je définis un, une coroutine qui va faire principalement... Eh ben pour se synchroniser, elle va essayer d'obtenir un slot dans la queue en, en écrivant. Bon, ça paraît un peu contradictif, mais quand on veut obtenir un slot, on écrit, puisque euh, c'est comme ça que ce sera matérialisé. Alors, pour illustrer le, le, le sujet, je, je vais créer un certain nombre de jobs dont la durée sera 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est ce que dit cette ligne de, de code. Et puis, euh, et puis, à peu près, c'est tout. Et lorsque, lorsque le job est terminé, euh, je rends la main en faisant un get. Donc, je vous répète, je fais toujours des assigns Imaginez que là, j'ai euh, toute une coroutine qui va chercher euh, une requête HTTP, exactement comme on l'a vu dans un des exemples. La logique serait exactement la même. Ce qui m'importe, c'est de, de voir qu'en en encerclant mon code avec un put, puis ensuite un get, je suis capable d'implémenter de, de, de, cette politique de, de, de, de fenêtrage. Je, je, je vous signale d'ailleurs euh, que vous pourriez tout à fait implémenter ça avec un contexte manager asynchrone. En l'occurrence, je, je vais garder le code simple. Donc voilà ce que ça donne si j'exécute mon code. Bah, voilà ce que ça devrait donner euh, en fonction de ce que je vous ai expliqué. Le job 0 a euh, une durée de 1, puis de 2, puis de 3, puis de 1, puis de 2, puis de 3. Euh, et vous pouvez remarquer qu'effectivement, euh, ce, ce à quoi je m'attends, c'est d'avoir euh, ces quatre jobs exécutés dans la première seconde, ces quatre jobs exécutés dans la deuxième, etc. Dans la quatrième seconde, je n'ai plus que deux jobs à faire. Voilà. voilà ce qui devrait se passer et je vous invite à vérifier que euh, bah, c'est bien ce qui se passe ici. Donc, je dois interrompre, comme d'habitude, ma boucle pour euh, la raison habituelle que je suis dans une boucle sans fin. Donc ces deux exemples vous donnent un aperçu de ce que vous êtes euh, capable de faire avec les mécanismes de synchronisation. Mais bien sûr, au-delà de ça, la vraie valeur ajoutée de la librairie AsyncAIO n'est pas là. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est tout ce qui est la gestion du temps, la gestion des processus externes, l'interaction avec le réseau, l'interaction avec les fichiers, toutes ces fonctions qui sont euh, un peu magiques euh, du point de vue de l'utilisateur, dans ce sens que la boucle syncaio va nous permettre de faire les choses au bon moment, euh, en les mélangeant exactement de manière euh, optimale. Et, et ça peut paraître un petit peu magique de comprendre comment tout ça, ça fonctionne. Donc en fait, on a déjà vu tous les mécanismes qui sont à l'œuvre. On a vu en particulier la communication entre la boucle d'un côté et ses agents actifs de l'autre, que ce soit la gestion du temps, la gestion des sockets, la gestion des process. Euh, en fait, ces deux parties du système sont complices l'un de l'autre et communiquent avec ce mécanisme de send et de yield qu'on a vu. Et euh, l'intelligence réelle de la boucle, ça va être d'utiliser au mieux les capacités de l'operating system à un niveau très très bas, euh, selon que ce soit sur euh, Unix ou Windows, avec une implémentation euh, à chaque fois ad hoc. Donc en particulier sur Unix, euh, vous pouvez vous amuser à regarder les, les appels système systèmes qui s'appellent Signal et Select, qui sont euh, des, des fonctionnalités de bas niveau qu'on peut utiliser en C, euh, si vous avez déjà eu l'occasion d'écrire du code dans, de ce niveau-là en C, vous, vous pourrez certainement être d'accord avec moi pour dire que c'est particulièrement ardu à écrire, la plupart du temps euh, ça demande énormément de soins. Donc euh, le gros avantage de ASICAIO, c'est de vous offrir un niveau de réactivité qui est comparable à ce que vous pourriez écrire avec un, un paradigme de ce niveau, une interaction de très, très bas niveau avec l'operating system mais avec une, une interface de programmation qui est totalement euh, enfin, quasiment identique à ce que vous écririez avec du code synchrone. Donc euh, je ne dirai pas beaucoup plus de notamment transport, protocole et stream qui sont des classes abstraites de très bas niveau. Euh, ce, sont, ce sont ces fonctionnalités-là qui sont utilisées par les librairies de haut niveau que vous serez amené à utiliser lorsque vous allez commencer à utiliser Async.io. Euh, bon, typiquement, si vous faites du HTTP, du SSH, du Telnet, de la base de données, enfin, une, toutes les fonctions, euh, je dirais, de niveau utilisateur sont implémentées sous forme de librairies avec lesquelles vous allez interagir avec des async with, avec des async for, enfin, des context managers asynchrone, des itérateurs asynchrones, des coroutines. Donc euh, de ce point de vue-là, vous, euh, vous n'avez pas besoin dans un premier temps de rentrer très profondément dans les internes de, de la SYNCIO. C'est pourquoi je, je n'en dirai pas plus aujourd'hui. Mais sachez que, euh, avec ce mécanisme, vous avez vraiment une méthode optimale d'utiliser votre temps CPU euh, et de tirer le profit maximum de, de votre machine et d'avoir une application très réactive tout en restant très lisible. Dans la prochaine vidéo, nous verrons une espèce de résumé sur toutes les, toutes les, tous les écueils qui se présentent aux, aux débutants. Et dans l'immédiat, je vous souhaite à bientôt.